Belle personne, regardez le petit gamin, il est en forme aussi. C'est important, tu vois, voilà. Donc c'est quoi aujourd'hui On va du coup demander le prix des habits, du coup, aux gens. Bah, vous aimez le concept, hein, vous connaissez. Sauf que là, c'est édition Montmartre, Ça change, hein. Très important. Si vous pouvez mettre le logo que j'ai mis en description, en profil, c'est bien. Comme ça, vous faites partie de la team Niyama. Enfin bref, je vous avec la vidéo, tranquillement, voilà. Allez, à plus. Salut comment ça va Très bien. bien et toi Je disais que vous êtes tes meilleures amies hein euh, oui, oui en effet <rire> De la, la vie jouant ça, jouant ouais, ça, On s'est rencontrés en Cameroun Au Cameroun sérieux ça... Oui moi Ouais d'accord ok Voici la question là d'abord toi On aimerait du coup savoir le prix de tes vêtements et la marque On va commencer d'abord par le long trench euh, Du coup ça ça vient de Corée De Corée oui, carrément ouais, ok Je l'ai acheté en Corée il marque... bon, ça, Je suis un grand fan de Corée Je hein. m'appelle ah, des K-Drama oui. J'aime bien K-Pop Ah enfin, ah bah, ah oui. euh... <rire> Super super Mais du coup je j'en rappelle plus trop euh, la marque ouais Common Unique Kaman Unique, ok. Et euh, c'est combien après euh, Converti en euros, du coup ça vient pas très cher parce que c'est assez léger ouais. 60 Ça va 60 oh, euros, ouais. Ouais. Ensuite ta chemise à l'intérieur euh, Ça vient de Corée aussi du coup, aussi. mais non marque Genre no je l'ai chopé comme ça dans la rue Tu as volé Non, <rire> <rire> j'ai pris, j'ai couru Et, euh, et ça c'est Mango, mon jean c'est Mango le Jean c'est Mango, ouais Et Adidas quoi Et combien dit. du coup le jean à peu près 40. 40 euros. Ouais. et les paires du coup c'est 80, 80, 80, 100 100 euros 100 euros, ouais. ok. Non. Et du coup ton petit sac rouge, là, il est beau, hein Merci, bah, bah, c'est un peu l'objet le, le plus précieux <rire> ça, sur mon corps. Ça je, ça, je vois ça. <rire> <rire> ça. <rire> Et du coup ah. la marque, c'est Tami and Benjamin. Benjamin. Euh, Donc, le prix, à peu près, combien C'était hein un cadeau, mais je pense que c'était vers 300, 350. 300 ouais. Un cadeau de qui D'un copain ou euh... ouais, ce, <rire> fut un co ce fut un copain, il fut mon copain. Ok, on Anne ex, quoi. Annex. Ouais, ouais, okay. c'est ça. <rire> euh, des bracelets ou des bagues Non, une montre. Ah, tiens, bah voilà. Ok, la marque, c'est euh, Mi Michel en blanc Combien à peu près du pas ça, j'ai l'ai invité Et ton colis là, ton petit colis Là c'est Kenzo ouais, Kenzo. Ouais. 80 je crois que l'ai payé. Très bien, bah, on est bon, on est bon A toi du oui. coup alors, ton trench Ok, bah, mon trench c'est un Zara, mais la collection ouais. studio J'ai eu dans les 160, 60, 70 ah, ah, ouais. oui. La touche ah ouais c'est doux hein Ouais ouais ouais oh, yeah. C'est la collection studio, du coup ils font ouais. pas pareil euh, que les collections basiques ouais. en fait C'est un peu du hype quoi, un peu plus cher Puis un peu plus, plus cher, plus du, un peu haut de gamme ouais. le sac, c'est un Zara mais en cuir En cuir ouais, Ouais Combien bah je l'ai eu en solde, je crois qu'il m'a coûté 29 Oh easy, 29. bien le prix 29, oh, Oui il hein. était bien oh, Bien, bien. Euh, Bah la casquette, c'est Nike, euh, je sais pas, ça coûte pas ouais, trop gros, cher, 20 ouais. ouais Du coup ton truc là à l'intérieur, ton gilet là En fait c'est une robe mais... ah, c'est une robe c'est une robe très ah mini, oui, donc voilà. c'est pour ça que je me cours. Il ah, faut montrer, hein. Ah. c'est l'été mais, mais Justement, il fait froid un peu aujourd'hui, c'est pour ça que je cours. Du coup, c'est une berjka, je crois que ça m'a coûté 15, 15. Ah, ouais, c'est du ah, basique. Hein. Et du coup, euh, tes shoes là bah, shoes. Pareil, berjka, je crois qu'elles ont coûté dans les 40, 30, 40. En euros. sont bien, sont bien. Ouais. Et euh, bah, j'ai un collier, ouais. là. Mais... Tu peux couvrir plus <rire> <rire> Du coup le collier c'est quoi Le collier du coup le médaillon c'est un Céline Céline ouais Mais du coup l'ancienne euh, direction artistique ouais. Donc Phoebe, Phoebe Et okay. le médaillon, juste le médaillon il m'a coûté dans les 180 okay. Juste le petit médaillon ouais. Et la chaîne c'est une chaîne d'histoire d'or bah, c'est euh, bon après, on a tout dire hein. Après okay. bon je sais pas si la manucure ça compte bah, si Parce vous que vous c'est cher si aussi 40, 40 euros 40 euros ouais, ouais Et c'est tout Voilà comme vous pouvez voir Il y a aussi un petit manège tout mignon là pour les Niama abonnés qui veulent sentir enfant, allez-y. Voilà. Je en faire aussi Non. Un mec comme moi qui va venir, ils vont flipper les petits là. Ah ouais, non, c'est malade. Aujourd'hui, on aimerait savoir du coup la marque des vêtements que tu portes et aussi le prix. On va commencer d'abord par le trench code rouge. Ça c'est HM. HM ouais. Et c'était combien Je crois 39. 39 euros que okay, ça marche ok. Oui. Ensuite euh, le petit haut. Ça je crois que c'est Berska. Peut-être euh, 12 euros. Ça, ça va, 12 euros, c'est pas ça. cher. Oui, ça oui. Va. Ensuite, Donc, euh, euh, du coup, le jean en pâte d'éléphant. Le jean sont ouais. Zara, je pense va. 20, euros. 20 euros, ok. Ouais. Ensuite tes chaussures. Les chaussures, euh, ça, je me suis mis à la marque. Ouais. Mais peut-être euh, 40. Est-ce que tu as des bracelets ou euh, des bagues Non. Ok. Et ensuite le sac, le dernier. Il est bien, il est bien, il est mignon, il est mignon. C'est quoi la marque du coup C'est César. Ouais. Et c'est 25, je crois. Okay, 25 euros. Okay, ouais. ça en tout cas, c'est parfait. Okay, merci beaucoup à toi. Et puis euh, voilà. C'est glace juste à côté de chez moi. T'es ce qu'il faut. En plus, Montmartre, là, oh, c'est tellement beau. Hein, on découvre le quartier, là, encore une fois, là. Quand c'est beau. Et la glace, là. Alors aujourd'hui, on aimerait savoir la marque de tes vêtements et aussi le prix. La marque et le prix. On va commencer d'abord par euh, la veste. Euh, Asos. Oh bien, moi aussi préféré Asos. Hein. Ah ouais. Euh, le prix je, je pense 50 euros. 50 euros? Oui. Okay. Ensuite ton t-shirt. Euh, 50 centimes je pense que j'ai acheté en fait. 50 centimes? Ouais. mais. Même... Hein. Ouais. 50... ah ouais. Ensuite ton jean. Euh, je crois que c'est Asos aussi mais. Ah euh... oh, C'est bien, c'est bien. Mais genre 30 euros je crois. 30 euros ok. Ouais. Ensuite t'as tes New Balance. 126 je crois. 126 ok. Ouais. Ils sont bien c'est là j'aime bien. Hein. Ouais. Est-ce que t'as des bracelets, une ceinture ou une bague? Quelque chose non. Euh, okay. J'ai cette bague là, mais euh, c'est 10 euros, je crois. Okay. Euh... Ah oui, comme petit sac, du coup. Ton petit sac, euh, ouais. Ah ouais, c'est un ping-pong, du coup, je... ping c'était euh, 50 euros, je crois. Hein. Ok, c 55 et, Ah oui, les lunettes aussi, pas oublier. Ah oui, et, bah, les c'est des Burberry et oh, c'est eh, euh... 230. Ah ouais, mon gars, c'est pas mal, hein. <rire> voilà, en tout cas, merci beaucoup. Hein. Bah, de rien, Bonne journée. Attends-moi, lui là. Il est allongé, mais sais pas comment il est allongé, lui. On dirait qu'il attend une, <rire> une go. J'abuse pas, frère, attends. Frère, abuse pas, c'est quoi ça, là C'est à qui les fleurs C'est pour qui C'est à moi. Ah, c'est pour toi et qui, et qui te les a achetés oh, Ah gentille, bah, c'est bien On va commencer d'abord par la veste en cuir C'est quelle marque et ça a combien à peu près euh, Zara, peut-être 50 ouais, euros 50 euros, ok ouais. Ensuite ton haut blanc du coup euh, Zara aussi Zara aussi, ok ouais. Combien Et 30 euros 30 euros ouais. Ensuite ton jean, Zara aussi Pulain de bière Pulain de bière, ok <rire> ouais. Peut-être 20 euros Ensuite tes belles paires du coup là euh, quelle marque Je sais plus, Adidas mais c'est quel modèle Je sais pas du tout Je sais plus, hein. je dis rien, 80 euros peut-être Ok, ensuite ton petit sac euh, là avec des beaux motifs Zara Zara, bah, encore Zara <rire> 20 combien euros 20 euros ouais. Des bracelets ou... Ah tiens, des bagues Bah tiens, voilà, je vais vous montrer tout ça là C'est des bagues de quelle marque du coup euh, Ça c'est Hermès Ah bien Ça c'est euh, Agatha Ok Et c'est combien environ, tu penses, la bague euh, 400 euros Ah quand même hein voilà. euh, Là, c'est une marque d'un petit euh, un artisan euh, okay. à la campagne Et combien de Je l'ai payé euh, 80 euros Ok ça marche, ok Bah je pense qu'on a tout dit, hein Ceinture un Ah, un collier aussi, un collier Ouais Hermès aussi ouais. ouais combien <rire> Euh, 300 euros. Ouais, d'accord, ok. Euh, dis donc Zara Hermès. Hein. Ah ouais. A toi, du coup, le gros pull euh, Pull et une bière, je crois. Ok. Je sais pas. Ensuite, ouais. euh, ton pantalon Pull une bière, je crois. Ouais. Donc, ouais. dans la trentaine. Trentaine de gros. Ta ceinture, du coup Avec un C. C'est un. Oui. Une marque de mec. C'est la ceinture de mon frère. CA ouais. un... CA ouais. Un... Ouais. Un... Un... ouais, un truc de genre. <rire> okay, donc, okay. on va dire une trentaine d'euros. Okay. Et ensuite, du coup, tes père mais Nike, ouais. euh, 90 euros. 90. Ouais. Tu as des bracelets ou quelque chose euh, Non, mais okay. j'ai mes boucles d'oreilles, mais ah on me les lui. a offertes. Okay, donc je pourrais pas et le et dire. ton sac du coup dernier deux. Euh, bah ça c'est un sac chain, ouais une quinzaine d'euros. Ok ça marche. Il est sympa. Bah, nickel. Voilà la vraie vue d'en haut là de Montmartre. C'est pas une dinguerie là À Châtelet tu peux pas voir ça à Châtelet. Hein non non non à Châtelet tu vois que des charros. Là ici c'est bien. Là on voit des une belle Yamaha non, franchement, la vue elle est belle, non? Ouais, ouais, c'est oh, dinguerie là! Là, C'est mieux que de voir des charros tous les jours! <rire> tu vois, largement! Largement, tu vois! Vas-y, les gars, on vous laisse! Tournage, ça continue! Voilà! Alors, moi. La petite veste Kaki, là. La petite veste Kaki, je te dis un truc sincèrement, elle est à elle. Tu l'as volée Ouais, on s'en va jamais de veste. C'est un cadeau, ouais je porte tout ce qui est commercial, boulain H&M HM, Zara, Bershka, voilà, c'est plus ça. Tu coup ton col roulé, c'est quelle marque Mon col roulé, je crois que c'est un HM, tranquillement. Combien à peu près euh, je sais plus, j'ai appelé à longtemps, je pense que ça doit être à 12 euros ouais, okay. ouais. Ensuite, ton pantalon du coup Mon pantalon, c'est un Stradivarius. Ouais. Et il était à 20 20€, un truc comme ça. 20€. 20€ ouais. Ensuite, ta ceinture. Ma ceinture, bah voilà, elle va te répondre. <rire> je sais ah, hein, hein, pas, elle va te répondre tout. Elle va te répondre tout. Donc dans les 3€ Dans les 3 euros. Ouais, ouais, ça va, ouais, on voilà. connaît, on connaît. On est sur le site. Ah ouais. C'est des Air Force, des Air Force à 100 euros. 100 euros okay. ouais. Et du coup, ton sac en dernier lieu Alors, mon sac, bah, c'est un sac de salle de sport, c'est un taux de vague. Okay. Salle de sport euh, Madeleine. Donc, vous êtes des sportives ici euh, Moi, un peu, j'ai commencé. Le voilà, je, voilà. On que les jambes ou aussi le haut tout <rire> C'est bien, c'est bien, c'est bien. A toi du coup Alors, mon haut oh, du coup c'est à elle aussi, c'est un H&M. Le pantalon bah, c'était un Stradivarius aussi. Ouais. Et Jordan, bah, c'est chez, bien, hein. Merci. Ouais, chez euh, Footlocker. Combien vous passez c'est là 110. 110. ouais. Euh, Celui-là c'était 12, le haut je sais pas. Et ton un... sac c'est un CA. Téna, ok. Euh, c'est dans les 20 euros, 20 euros maximum. Voilà. Et ta montre, en dernier lieu C'est une fausse Festina. C'est une fausse Non, c'est une vraie. Ah, c'est vrai, une Non, je croyais que c'était fossile, mais c'est <rire> Festina. C'est ouais. combien 200-300 euros. Mais... Ok, ça marche. C'est un cadeau de ma mère aussi. C'est un okay. cadeau de ma mère. Okay. Est... Bon, on c est vie, bien, on a les cadeaux. Voilà. Voilà. Beaucoup, hein. est bien. Merci beaucoup. Et là, c'est une question d'argent, du coup, pour essayer ça ne t'inquiète. Vas-y. Bon, aujourd'hui, on du savoir le prix de tes habits et la marque. On va commencer d'abord par la belle veste, le bon là. C'était Zara. Zara, ouais 90 euros. Putain, elle est bien, hein Putain 90 euros est bien fait en tout cas. Ah, merci. Ensuite le t-shirt. Le t-shirt HM. HM C'était 10 euros. 10 euros, ok. 10€. Ensuite euh, ton beau pantalon là. Le bas, c'était Bershka, Ouais. C'était 30 euros. Ah, ça va, ouais. Ensuite tes belles perles là. Que j'ai acheté hier. Hier en plus. Ah. Courir. <rire> courir. <rire> courir. T'inquiète. 110 euros. 110 euros propre. T'as pas des bracelets ou quelque chose, des bagues Même pas, moi je pas. Même pas, pas. Des joues. Ok. Bah du coup ton collier hein. Ah mon collier voilà. euh, je pense que c'était 15 euros. 15 euros. C'est la marque euh, Attendez, c'était Boohoo. Boohoo, ah ouais, sur Asos, non Non, Boohoo, la oui. marque. Ok, Boohoo, la marque. Bon, c'est bon, un tout dit. Ah tiens, ta petite sacoche là Zara aussi, euh, aussi. je crois que c'était 30 euros. Tu kiffes Zara, toi hein Ouais, la pas. mienne <rire> Je vois ça, hein Bon, c'est un peu cher, mais la mienne Zara quoi, ça ouais, va, ça va, ça va. Attends, du coup. Ouais. Alors ensuite, d'abord, ton pull là, Mister un Pull. Ouais. Non, en gros, c'est juste le pull de mon école, ça 80 balles. Ok, école de quoi du coup Ostéopathie. Ah non, gros. Ouais. Okay. Ensuite, ton Diogos euh, là C'est pas un Diogo, mais c'est un Dikiz. Ok, combien à peu près 100 balles. Et la marque Dikiz. Ensuite, tes pères là Bah Nike euh, Mormoni, Texas, ouais. je les ai eu avec euh, réduction, mais c'est 180. Sont, elles sont oh, originales, hein. elles se démarquent, tu vois. Merci. Ouais, oh, elles se démarquent, ouais. T'as pas des bracelets ou quelque chose Ça, mais ça sert à rien, ça sert à rien. Ça ça. Ouais. Ensuite, ta petite euh, banane, pac, là. 15 balles. 15 balles, ouais. ok. Et euh, ton bonnet là C'est à lui. <rire> lui <rire> <Voilà. rire> <rire> <rire> c'est à lui. Et combien euh, euh, Je crois que c'était... 20 euros, je crois. Et c'est quoi la marque Zara aussi. Zara aussi, oui, c'est tout. Zara, ça rapporte. Vous êtes sponsorisés, hein En tout cas, les gars, merci beaucoup. Hein. De rien. Merci. Bonne journée. Au revoir. Ciao. Salut, comment tu vas euh, Bien, et vous Bien aussi, hein. Tu vas aller bosser là Non, je vais euh, retrouver des amis. Et tu es en retard Ouais, je suis en retard parce que je trouve pas de Vélib électrique. Ah, et bien. je veux pas en prendre un normal. Ok, pourquoi un normal parce que j'ai la flemme. <rire> pas très sportive hein, ce que je crois. Hein. Alors aujourd'hui on aimerait savoir du coup le prix de tes vêtements et la marque. On va Alors, commencer par la petite veste. là. Ça c'est une fripe. Je pense que j'ai dû l'acheter chez Guérisol donc elle m'a dû elle me coûter 10 balles. Ça va hein, 10 balles. Hein. Euh, ça c'est un berjka, berjka. donc euh, 5 euros. 5 balles. Ça c'est des fripes aussi, ça vient d'une fripe d'Avignon. Ouais. Combien et mes, euh, pff, ouais, 10 euros je sais 10 pas. Balles, okay. Et les, paires, les là Les pompes c'est des Berchka aussi mais hyper anciennes et je les ai défoncées mais je les aime bien elles sont méga confort. Bah, en tout cas elles tiennent bien en tout cas. Hein. Et le sac, euh, ouais, c'est un cadeau de mes potes, euh, pareil, fripe. voilà, donc, donc euh, ma tenue coûte 30 balles, je pense. 30, tout. 30 balles, ça c'est bien, euh... Et du coup, ta bague, ta bague, je oublié. Alors la bague, par contre, <rire> c'est une Hermès, quoi. <rire> donc, euh, ouais, donc euh, le prix comme ça va, hein, 800 balles, 900 balles, bon. Euh, je sais pas, okay. c'est un cadeau. Ah, c'est bien pas. un cadeau, hein. okay, ouais. alors, merci beaucoup en tout cas. Bah, merci. merci à vous, en fait, bonne journée. Ciao. Ah, t'es ici, vous croyez pas, on est un peu en vacances, là Non, non, non, on est dans Paris, hein, vous avez vu, un peu, genre, euh... c'est vraiment stylé. On se croit en vacances Non, non, mais on est à Paris, hein. Ah, on est où, là On est à Paris, hein Ouais Ça pue Paris, ça pue toujours, hein, mais bon, c'est beau. Au moins, c'est beau, ça l'avantage.